Comment fonctionne un test polygraphe pour vol ou larcin Tout test polygraphique, normalement, va tester si une personne est honnête dans sa déclaration. Maintenant, il est important de définir l'objectif de chaque test. Quel est l'objet du test Par exemple, dans des tests de polygraphe, de larcin, vol, cambriolage, normalement, il y a deux types de tests qui sont ou qui sont faits ou peuvent être faits. Normalement, on fait un test d'enquête ou un test d'autorité du vol. Le choix entre le type de test dépendra de l'objectif du test. C'est-à-dire, dans un cas d'enquête, on voudra savoir si la personne qu'on en est en train d'examiner a commis le vol, le larcin ou à participer de n'importe quelle façon et se bénéficier, même, même passivement, du vol. Lorsqu'on fait un test d'autorité d'un vol, on va tester si la personne est l'auteur du vol. Le temps de référence peut également être important dans un test de polygraphe de vol, larcin, cambriolage. Est-ce qu'on est en train d'analyser un vol unique ou un vol qui s'est commis dans le temps. Par exemple, un serveur qui, pendant un certain temps, a mis, disons, la main dans la caisse. Donc c'est très important de pouvoir définir l'objectif du test. Ce que, ce que l'on ne peut, peut pas faire dans un test de polygraphique de vol, c'est de tester deux objectifs différents. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais comme toujours, expliquez le cas au technicien et il saura quelle technique utiliser. Mais en résumé, ce qu'il faut expliquer au savoir, c'est le temps de référence. Est-ce un vol d'enquête C'est-à-dire normalement, il y a plusieurs suspects. Ou est-ce un test